Tourne -tourne, tourne -tourne, tourne -tourne. Je suis un peu regardé, je me penser les règles Je vais foutre sur la côte et faire comme la peau On se voit meuf, seul, petit Un Enclose, en, en dormeur, avec une douce pour bricoler moi c'est Ezou, j'ai que la nature Enlevez les mauvaises j'écoute le jeu moi ouais, je suis Maïda et j'aime mes compatriotes comme les étrangères à qui je ressemble. Je m'appelle Ayman et j'ai bien tout le sport. Aujourd'hui je suis fière, Je me déplace dans les transports. On est bien et On est bien. Et on, est bien. Et on est bien. Vous gardez un on ne sait pas de quoi, je serai dans le travail. Ça c'est un rap unique, c'est un rap qui dépote. C'est le même de changer, un rap avec des potes Être prêt à tout pour aider son ami et finalement n'arriver à rien, c'est si frustrant. Et il en faut peu pour que la frustration on se transforme en colère. Envole-toi, petit Akuma, et noircis son cas. Je suis le papillon, et tu es désormais le bulleur. Je vais t'aider à régler ton problème avec les adultes, et tout ce que tu auras à faire en retour, c'est m'aider à régler mon problème avec Ladybug et Chanois. Noir. Parfait. Ladybug et Chat Noirs ne tarderont pas à se montrer pour leur dernière danse. <rire> Prends leur Miraculous Je veux leur pouvoir Maintenant Qu'est-ce que tu viens de faire, Buller Tu es censé t'emparer de leur Miraculous Tu ne t'envoleras pas éternellement, Ladybug, et quand je t'attraperai, je t'écraserai Je vous détruirai